Salut YouTube Ah bah vous êtes là, ça fait trois semaines que je vous cherche Bon, blague à part, trois semaines que je suis pas sur euh, YouTube, ça fait trois semaines que je vous ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça fait trois semaines que je vous ai pas fait de vidéo, manque de temps, euh, nouveau logo pour la chaîne, nouveau euh, visuel d'ailleurs pour l'intégralité de la chaîne, et même mon site internet. Alors, euh, ce que je vous propose pour vous parler un petit peu plus de tout ça, c'est euh, qu'on se retrouve après l'intro. Intro, Intro. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Salut YouTube, c'est Sébastien Corlwer, content de vous retrouver sur la chaîne. Alors, comme je vous le disais en introduction, ça fait trois semaines que je vous ai pas proposé de vidéo, tout simplement par manque de temps. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que faire des vidéos prend du temps, puisqu'il faut déjà avoir l'idée. Une fois qu'on a l'idée, il faut la mettre en place, et la tourner, et finalement la monter. Tout ça est quelque chose qui prend du temps, et globalement, pour vous proposer une vidéo d'à peu près... 7-8 minutes voire un petit peu plus j'y passe presque une journée de travail complète Une journée de travail c'est quelque chose d'énorme d'autant plus que je tourne ces vidéos chez moi et que j'ai une petite fille et une femme et que euh, pendant le temps que je consacre à mes vidéos c'est du temps que je ne leur consacre pas euh, par conséquent euh, ça fait 3 semaines que j'ai eu très peu de temps euh, pour pouvoir tourner des vidéos et euh, par dessus euh, tout ça j'avais pas forcément des grandes idées à vous proposer en plus de ce manque de temps j'ai eu une grosse remise en question sur mon travail photographique et euh, même sur euh, les vidéos que j'ai que pu faire. En effet, euh, je ne suis pas complètement satisfait de la qualité des vidéos que je vous ai proposées jusqu'à présent et je veux euh, pouvoir monter en compétence et vous proposer encore mieux. Pour ça, il faut forcément faire des vidéos, trouver du temps pour les faire. Alors, trouver du temps pour les faire, à la limite, c'est mon problème et je vais essayer de m'organiser pour faire mieux. Tourner plusieurs vidéos euh, en même temps pour pouvoir faire le montage tranquillement et vous proposer un contenu idéalement toutes les semaines. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de mal à être régulier et de vous proposer des vidéos toutes les semaines, donc sûrement que euh, je vais me mettre la barre un peu moins haute. Ce sera une vidéo tous les 15 jours, mais je vais essayer de faire en sorte d'être beaucoup plus présent. Je vous avais promis une vidéo sur The Prohibition Project, il y en a une qui va suivre et vous l'aurez, c'est promis, je la tourne juste après cette vidéo. Je vous parlais d'une grosse remise en question... Euh... Voilà, jusqu'à présent, j'ai fait euh, des photos de mariage, j'ai fait des photos de grossesse, j'ai fait des photos de bébé. Toutes ces choses-là sont des choses qui permettent de gagner de l'argent, euh, mais euh, ce n'est pas forcément les photos dans lesquelles je m'épanouis beaucoup. Euh, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et de me consacrer à The Prohibition Project pour pouvoir l'emmener le, au bout. C'est quelque chose qui euh, prend également du temps, et comme je vous le disais juste avant, du temps, j'en ai pas énormément. Euh, par conséquent, je vais arrêter de me disperser, je vais vous faire... Les vidéos, ça c'est quelque chose auquel je tiens, parce que c'est, un, quelque chose qui me fait plaisir, et en plus d'être quelque chose qui me fait plaisir, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'enrichit. En plus des vidéos, comme je vous le disais, je vais me consacrer en grande partie à The Prohibition Project. Concernant la chaîne, j'ai envie de proposer des vidéos un peu plus larges que simplement le domaine de la photo et de la vidéo. Aussi, vous allez déjà voir une vidéo d'introduction sur la chaîne un peu plus... Euh, qui présente réellement ce que je fais sur cette chaîne euh, pour les nouveaux venus et aussi pour que vous puissiez partager sur les réseaux sociaux. Euh, ça me fera plaisir, tout comme le fait de s'abonner. Vous avez pu remarquer d'ailleurs au début de la vidéo que je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant. Je le mets au début de la vidéo car euh, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des vidéos ne sont pas forcément vues jusqu'au bout et par conséquent les gens ne voient pas forcément le message euh, de fin où euh, on demande de s'abonner. Par conséquent je le mets au début et comme ça je suis à peu près sûr que les gens le voient. Donc des vidéos un peu plus larges, ça va être plus de vidéos vlogging, entre guillemets. Je vais vous présenter euh, un petit peu ma vie, mais surtout, euh, bah, des objets tech que j'ai pu acheter. Je vais consacrer une vidéo à l'Elwingboard, Board, qui est un, un skate électrique. Euh, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, je me suis mis au skate en début d'année et euh, très rapidement je me suis dit et eh pourquoi pas avoir un skate électrique pour faire mes petits trajets du quotidien et je dois avouer que pour quelqu'un qui ne faisait pas du skate, aujourd'hui je suis euh, super fan de ce truc là et donc rapidement je vais vous présenter très vite euh, une vidéo sur, euh, sur ce skate électrique, vous en parler un petit peu, euh, vous donner mes impressions, l'intérêt qu'il représente et pourquoi j'ai fait cet achat. Un peu plus de vlog un peu plus de tutos aussi, je vais essayer de faire des tutos de 2-3 minutes rapides sur 2-3 tips sur Photoshop. Comment changer des couleurs, comment euh, utiliser des calques, voilà. Quelques petits tips rapides en 2-3 minutes, ça permettra d'alimenter la chaîne et euh, de vous, vous faire progresser sur des outils Photoshop. Dans un premier temps ce sera Photoshop et Lightroom, ce sont les outils que je maîtrise le mieux. Et ensuite je viendrai sur des logiciels un petit peu plus euh, vidéo comme After Effects et Adobe Premiere que j'utilise pour faire les montages. J'ai également un nouveau logo, donc vous avez pu voir le petit éléphant au début de, de l'introduction. Euh, voilà, c'est le nouveau logo de la chaîne Iconica. C'est ce, ce petit éléphant avec deux lentilles euh, photos à la place des yeux, qui lui servent de, de lunettes. Euh, pourquoi l'éléphant Parce que c'est un animal qui m'est euh, cher, c'est un de mes animaux préférés. Donc euh, voilà pourquoi euh, vous trouverez ce petit éléphant un petit peu partout. C'est lui qui maintenant euh, représente Iconica. Côté vidéo, j'aimerais aussi pouvoir faire des partenariats avec d'autres youtubeurs. Euh, alors certes, je suis une petite chaîne et je vais pas forcément leur apporter grand-chose, mais je peux les aider éventuellement à filmer. L'idée, ce serait de s'aider mutuellement pour pouvoir euh, s'enrichir et euh, monter petit à petit cette communauté. Alors je sais qu'il y a déjà... Euh quelques youtubeurs qui font ça euh, euh, entre eux, voilà, j'aimerais pouvoir me greffer un petit peu à ça euh, pour pouvoir euh, m'enrichir, apprendre et euh, pouvoir vous proposer euh, aussi du contenu de meilleure qualité avec des, des b-rolls plus chiadés, des, des excursions euh, vidéo, enfin voilà, plein de trucs qui euh, vont permettre de dynamiser et d'enrichir la chaîne. Donc il si, euh, y a des youtubeurs parmi vous qui euh, seraient intéressés et sur Paris idéalement, euh, bah, n'hésitez pas à me faire signe, ça sera avec plaisir euh, qu'on pourra discuter de tout ça ensemble. Cette vidéo pour expliquer mon absence est terminée. Euh, J'espère qu'elle vous a plu, alors c'est un petit confession intime, hein, soyons clairs, euh, mais voilà, je voulais faire une petite mise au point, vous, vous, vous dire que j'ai pas disparu, que je suis toujours là et que j'ai vraiment envie de faire des vidéos, je vais essayer de m'organiser différemment pour pouvoir être plus présent et euh, surtout plus régulier, donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo ou les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et surtout abonnez-vous et je vous dis à très vite.